Yes, ma pas dans the c'est yes He's done à s'en sortir avant que tout devienne chaud Impossible de dégarber, on doit se mettre au niveau Ne pas rester le dos au mieux, la vie ne fait pas le cadeau Chacun possède la liberté d'assumer son fardeau Nous sommes pas trop qui galèrent, traité comme des animaux Mais Nous ne laissons pas dévorer nos vins La vie devient ce que l'on fait, moi je veux blé y croire Pas de destin tout tracé, que des territoires Bien savoir se défendre, pour ne pas se faire avoir Lâcher le combat, ne pas baisser les bras, rester soldat pour se cogner, ne jamais lâcher le combat. Ne pas Cette chanson, j'ai choisi tu, tu les J'ai lancé l'inaccessible, qu'elle perd de, de temps de temps. Toute une vie pour découvrir qu'il faut <'in> relancer. Allez leur dire que je n'ai pas le temps, pas le temps. Laisse-moi vivre, pas le temps. Je ne veux pas m'éteindre, je veux survivre, pas le temps, pas le temps. Disponible, pas le temps. De partir à la dérive, pas le temps, pas le temps. Quoi qu'il arrive, pas le temps. La yon arrive massif, pas le temps. Tout juste pour prendre l'élan. Pas le temps de gaspiller ma salive. Courir après tout ceux qui m'esquivent. Mes rêves, c'est ce que je dois poursuivre. Les réaliser ma directive. L'argent facile pour les peuples aussi. De cette agonie, je te dis pas le temps, pas le temps, laisse-moi vivre, pas le temps, je ne veux pas m'éduquer. terre, oh non non non non En plongeant dans son univers Elle a bouleversé tous mes repères yeah. Et quand je sens qu'elle m'étouffe Je sais m'éloigner pour mieux respirer J'ai tendance à beaucoup l'apprécier Mais je la laissais pas me contrôler Entre elle et moi, une entente aînée Quand un ami commun me la présente Aventure d'un soir ou grande amitié Elle éveillait mon désir de la fréquenter Notre histoire est compliquée Elle m'oblige à la voir en secret Je suis mal vue à ses côtés Car elle vit dans l'inégalité dans sollicité, si adoré, si convoité Elle est désapprouvée durement par les autorités Malgré tout ça, entre les bienfaits, et les méfaits Je gère vis-à-vis d'elle, il faut savoir relativiser j'ai rencontré marie jeune, N'avait plus vraiment les super. Oh non non non non non En plongeant dans son univers Elle a voulu verser tous mes repères yeah, yeah. Je me suis noyée dans tes yeux Mon cœur est amoureux Je me sens en sorcellé, Ça me rend malheureux Dans le silence impossible D'aller vers les cieux alors je te dévoile mes sentiments pour me sentir mieux Il m'est difficile d'être indifférent quand je te vois Mon âme s'emplit de chaleur quand t'es près de moi Dali, reste avec moi juste un peu Dali chagrins amers d'hier qui me malheureux. Euh, la nostalgie de toi m'envahit sans moi de la détresse. Je suis comme prisonnier de ta beauté, de ta tendresse. Il y a trop de remparts qui nous séparent mais il n'est jamais trop tard pour se montrer d'indifférence. C'est du dancehall C'est de sortie Pour jaillir toute la vie Et festoyer sans répit Sur du dancehall Malti Histoire de se libérer l'esprit On laisse de côté tous les ennuis Pour vibrer toute la vie On vient là pour la Sentir l'énergie rayonner. rayonner Nice people, suis-moi dans l'ambiance Mets-toi au pas des rythmes de danse En un pro-mouvement cadencé Sur la musique, la musique du soleil Sur le ring comme des champions En allie les mots-clés, avant la forme On reste debout jusqu'au dernier rang Non, on n'a pas sommeil Select, joue-moi du dance-on Balance tous les rythmes official pour que la soirée décolle, ça paye yeah, yeah. C'est dancehall party, ce sont l'équipe de sortie Pour s'enjailler toute la vie, et festoyer sans rubis, Sur du dancehall mâti, histoire de se libérer l'esprit On laisse de côté tous les ennuis, pour vibrer toute la vie